Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Jean-Paul Argudeau. Bonjour à tous, c'est Virginie Jourdan. donc Dalibo, c'est quoi C'est le spécialiste français de PostSQL depuis 2005, ça fait bientôt 15 ans. C'est une société d'une trentaine de personnes, de forte culture open source. C'est plus de 250 clients de toutes tailles et de tous secteurs confondu. C'est en fait une société coopérative, porteuse de valeur et gage de pérennité. C'est une société qui appartient en particulier à ses salariés à 100 Alors, qui nous sommes Bonjour, donc moi, je suis Virginie Jourdan. Je suis chez Dalibo depuis presque sept ans maintenant, euh, DRH, et aussi depuis près de trois ans co-gérante auprès de Jean-Paul. Et pour la petite histoire, l'open source, ce n'est pas nouveau pour moi parce qu'il y a une dizaine d'années, j'étais déjà dans l'open source chez Camp2Camp, Camp, donc plutôt côté euh, PostGIS. Et j'étais ravi de, de replonger dans la marmite open source avec Dalibo euh, quelques années. Merci Virginie. Donc moi je suis Jean-Paul Argudeau. Je suis, suis co-créateur de Dalibo en 2005. Euh, C'est une société que je gère depuis. Euh, je suis désormais co-gérant élu auprès de Virginie depuis l'exercice 2012. C'est le premier exercice de la scope d'Alibo. Euh, mon métier au quotidien, c'est d'être directeur commercial et euh, auparavant, j'avais créé euh, le site de PostSQLFR, à l'époque, possqlfr.org en 2004 et j'ai participé à la création de l'association des utilisateurs francophones de Jusseli pour PostRS euh, en 2004 et 2005. Alors, les PG Sessions, c'est quoi C'est déjà plus de 10 ans de conférences. Euh, c'est un lieu euh, qu'on a toujours voulu de rencontres et d'échanges euh, pour la communauté PostSQL. Euh, c'est euh, des sessions qu'on organise quasiment chaque année. Et on, on fait la parabelle à Pogis euh, avec notre partenaire de toujours qui est Oslandia. Euh, C'est aussi depuis quelques années des ateliers où on essaie de donner le plus d'informations possible sur certains aspects de la technologie Postgres, euh, souvent les plus récentes. Et euh, cette année, forcément, euh, à cause de ce qui nous arrive à tous, euh, eh bien, ça se fait entièrement à distance et entièrement de chez nous. Euh, bienvenue dans mon bureau. Euh, voilà. Alors, les quoi que possible. Voilà. Donc, il risque d'avoir quelques petits couacs si par hasard ça vous arrive en cas de coupure réseau. Euh, donc, il y aura toujours un lien de secours euh, sous le live sur le site d'EPG Sessions donc il s'affiche sur les slides là. De toute manière, tout sera enregistré et diffusé aussi sur notre chaîne YouTube Dalibo, dont vous avez le lien sur les slides. Et les supports des interventions, comme chaque année, euh, seront en libre accès sur le site d'EPG Session de cette semaine. Alors c'est un événement en distance, donc euh, pour faire du bruit, euh, il va y avoir qu'une un, qu seule façon de faire, ce sera donc sur Twitter avec le hashtag euh, PG 13. Euh, merci d'utiliser ce hashtag à chaque fois que vous voulez euh, interagir sur la PG Session et, euh, et utiliser aussi ce hashtag quand vous voudrez poser des questions aux orateurs euh, tout au long de la journée. Alors le programme, ce matin, on va commencer avec Benoît Lobréau de Dalibo qui va nous présenter le fameux What's une pose SQL conférence qu'on voit partout dans le monde et euh, qui n'est pas si simple à faire. Donc la version 13, euh, qu'est-ce qu'il y a dedans Benoît nous, nous en parlera en détail. Ensuite, Étienne Bersac de Dalibo va nous parler euh, de PostSQL et du cloud. Je n'en dis pas plus. Euh, suite à ça, on aura un retour d'expérience euh, de la société Air France qui nous fait le plaisir de témoigner euh, là-dessus, grâce à, à, à Patrick Véagne, Stéphane Tachoir et Caroline Devasson. Et on finira la matinée avec Philippe Baudouin de Dalibo qui nous parlera de son projet Image, euh, qui permet de faire voyager les données dans le temps. Alors, malheureusement, on n'aura pas le plaisir de déjeuner tous ensemble, euh, mais à 14h, on se retrouve quand même euh, avec Cédric Dupré de l'IGN euh, qui nous expliquera comment utiliser la réplication logique pour une montée de version majeure PostgreSQL PostGIS euh, à 14h30, ce sera Régis Aubourg, de notre partenaire Oslandia, qui euh, nous expliquera comment filtrer l'accès aux données par territoire dans une application SIG. Et on finira la journée euh, de conférence par euh, Thibaut Madeleine de Dalibo, euh, qui nous parlera à 15h de PostgreSQL à la conquête de l'univers Cité. Eh bien, place à Benoît, euh, qui va nous parler de PostgreSQL 13. Euh, Bonne conférence et bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Bonne journée à tous, à plus tard. Au revoir. Au revoir.